Chers amis, nous allons aujourd'hui faire le bilan de ce qui est en dehors du bilan. Je vous écrivais, et j'enregistrais une vidéo hier, sur euh, les charges de notre dette indexée, ces fameuses 15 milliards qui nous explosent à la figure cette année, et qui en fait sont factuellement renvoyés en dehors de, du, du bilan de l'État, des comptes de l'État, c'est-à-dire que on les écrit au bilan, on les neutralise avec une autre écriture euh, en miroir et on les oublie C'est exactement ce qui se passe. Hein. Je vous renvoie euh, à la vidéo d'hier si vous voulez comprendre un peu mieux cette espèce de scandale très bizarre de la dette indexée. On va pas en reparler beaucoup cet été, tout le monde est en vacances. Mais rassurez-vous... Euh, il va y avoir d'autres lois de finances rectificatives avant la fin de l'année, et je suis sûr que nos chers députés Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun, qui ont déjà mené la charge, continueront de la mener, parce qu'il <rire> y a quand même des choses à raconter, et un petit scandale à faire sortir. Et en faisant ressortir ce scandale, on... je lui ai dit, votre charge de dette indexée elle est factuellement renvoyée hors bilan, tout le monde dit, ah mais oui c'est vrai il y a un truc en France qu'on appelle le hors-bilan, mais qu'est-ce que c'est donc que c'est que ça au fait donc j'enregistre cette petite vidéo aujourd'hui pour compléter euh, comme d'habitude il y a un texte qui l'accompagne que je vous invite à retrouver je vous mets euh, un, euh, peu, peu, peu, prob probablement un lien là-haut en description euh, pareil euh, si vous prenez le train en marche inscrivez vous à l'investisseur sans costume abonnez-vous à la chaîne euh, en ce moment on file pas mal les sujets les vidéos tout ça se tient tout ça est cohérent et euh, c'est là aujourd'hui on, on va regarder le petit bonbon à 5000 milliards du hors bilan euh, Bon, s'il euh, faut mettre ça euh, en perspective dans euh, le grand ensemble dans lequel nous sommes. Donc euh, inscrivez-vous, euh, dites-moi, commentez cette vidéo bien évidemment, parce que c'est le hors-bilan, ça fait partie des choses aussi un petit peu bizarres euh, que pas tant de monde que ça euh, maîtrise finalement. Euh, et, euh, et donc juste pour finir, avant de repartir sur le hors-bilan, pour finir sur cette histoire de, de dette, Indexé. donc En France, donc ce que je disais dans la vidéo précédente, on a 10% de notre dette qui est indexée sur l'inflation. <rire> l'inflation nous exposant à la figure cette année, euh, on en prend pour 15 milliards, euh, en sachant que euh, euh, on en avait déjà pris pour 7 ou 8 milliards l'année dernière. Euh, C'était déjà pas mal. Et aujourd'hui, euh, on a un stock euh, de ce qu'on appelle de charges d'indexation à l'échéance, c'est-à-dire des trucs qu'on sait qu'on doit payer, sauf qu'on les paye à l'échéance des obligations, qui représentent à peu près 42 milliards si on compte les, les, les, les, ce les estimations pour 2022, et puis ben, ça, ça va très très vite monter à 100 milliards et plus, et l'inflation se maintient bien évidemment. Donc ça commence à être coqué, et ça, c'est quelque chose, c'est pas que c'est hors bilan, c'est que c'est ni dans le bilan, ni hors bilan, c'est dans les espèces de limbes, c'est dans les limbes comptables, des trucs qui n'existent pas, qui apparaissent, qui apparaissent parfois dans le hors bilan quand. Euh nos comptables publics ont l'amabilité de bien vouloir regarder là où leur pudeur les empêche habituellement. Même parfois, comme la dette de la SNCF, ça remonte jusque dans le bilan, et là on se dit « Ah, mais si, en fait, leur bilan c'est pas quelque chose d'éterré, qui plane au-dessus de nos têtes comme un nuage dont on sait pas trop ce qui va arriver. » Parfois, ça vous tombe dessus. Typiquement, la, la, la garantie de la dette de la SNCF, de SNCF Réseau pour être précis, ex-RFF, euh, bah, ça a été repris par l'État et ça fait 25 milliards à, à se manger dans la tronche en 2020. Donc euh, vous avez des petites choses comme ça. Euh, et donc on a réveillé cet intérêt et on va regarder un petit peu ce que c'est que ce hors-bilan. Alors le hors-bilan, il euh, y a deux raisons pour lesquelles on peut passer euh, des charges ou, euh, des, euh, ou des ressources. <rire> Dans notre cas, c'est plutôt des charges, euh, en dehors du bilan. La première raison, qui est celle à laquelle tout le monde pense quand euh, on y réfléchit un peu, c'est ce sont les charges conditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses on n'est pas sûr d'avoir de à les payer. Euh, et du coup, bah, s'il y a un pépin, s'il un truc qui va pas, on va devoir les payer. Mais sinon, euh, sinon, il n'y aura rien à décaisser. Et c'est pour ça qu'on les inscrit pas dans le bilan, parce qu'on sait pas si on va avoir ou pas avoir. Euh, ça fait partie, si vous voulez, l'État prend euh, une quantité absolument astronomique d'engagement, conditionnel, au cas où. Voilà, si euh, il se passe un truc qui va pas, le truc euh, récent euh, le plus évident, ce sont les prêts garantis par l'État. Les PGE, euh, qui ont été souscrits à, à, à, à tour de bras, eh bien, bah, si euh, la situation économique est bonne et si tout va bien, il bah, n'y a pas de problème, les PGE vont être remboursés et l'État n'aura rien à décaisser. Si, en revanche des trucs qui vont pas, et que euh, tout se pète la figure, euh, ben, à l'inverse, les PGE euh, vont euh, venir alourdir, et l'État va devoir sortir de l'argent euh, qui s'est engagé euh, à verser, et ça va faire mal. C'est notamment pour ça qu'il est très intéressant, l'inflation, et très intéressante pour l'État, parce que ça permet, parce que quand vous avez de l'inflation, ça fait plus de ressources pour les entreprises, qui peuvent plus facilement rembourser leur PGE, et du coup, l'État a intérêt à l'inflation, c'est très important, ça. Parce que, bon, là, on prend l'exemple des PGE, mais vous avez tout un tas d'autres garanties qui sont beaucoup plus douces pour l'État, vous allez voir, quand il y a de l'inflation. Après, plus douce pour l'État, ça veut dire plus dur pour vous. Euh, donc vous avez les PGE, vous avez la garantie des dépôts. Par exemple, vous savez que vos dépôts sont garantis euh, à hauteur de 100 000 euros ou 80 000 pour les assurances-vie. Ben, cette garantie, bon, vous avez un fonds de, de garantie euh, dans lequel vous avez trois cacahuètes. Mais euh, la réalité, c'est que ces engagements sont, sont hors bilan. Tout le monde sait que euh, votre garantie des dépôts, c'est un truc, on ouais, a mis de côté quelque part, mais c'est comptabilisé nulle part. Et, et, et on est tous d'accord que le fonds de garantie des dépôts... Euh, pff, ça sert pas à grand-chose, en fait. C'est du marketing. Si, c'est à ça que ça sert. Euh, c est, c est, enfin, les, les lignes sont inscrites comme hors-bilan de l'État. Hein. On n'est pas en train de vous dire que non, non, c'est bon, les engagements sont provisionnés par le fonds de garantie. Hein. Donc, qu'on soit clair, euh, vos garanties, c'est si l'État veut bien les payer. Euh, le jour, et a priori, le jour où il y a besoin de les payer, vous avez toutes les autres lignes du hors-bilan qui arrivent en même temps. Ça risque de faire un petit peu bouchon. Donc, c'est pour ça que moi, ça fait des années que je dis tout le temps, tout le temps attention, c'est bien de débancariser un peu vos avoirs, parce que le, si vous avez toute votre épargne en banque, peut-être que tout se passera bien, mais si ça se passe mal, c'est bien d'avoir des choses, ça bien d'avoir des espèces, un peu d'or, un peu d'argent, euh, des biens de consommation euh, euh, essentiels, vous avez tout un tas de choses, euh, et c'est pas mal. Bref, donc vous avez toutes ces choses-là, garantie dépôt, vous avez la contribution au mécanisme de stabilité européen. Si la Grèce avait fait défaut, par exemple, euh, ben on, on aurait dû faire rentrer dans le bilan plein d'écritures qui aujourd'hui sont « Ah non, c'est juste au cas où ». Là encore, si vous voyez, la Grèce aurait probablement eu intérêt à faire défaut. Nous, en revanche, ça nous arrangeait pas. Du coup, on les a saignés. Peut-être que les prochains, c'est nous. Oh, je sais pas. Euh, vous avez euh, la faillite de Dexia. Ça, c'est un truc qui est extraordinaire l'état français était engagé jusqu'à fin 2021 à hauteur de 25 milliards de garanties pour Dexia. C'est-à-dire que vous avez Dexia aujourd'hui est en gros devenu une bad banque, ils doivent apurer leurs créances petit à petit et vous aviez jusqu'à vous aviez des premiers engagements jusqu'à fin 2021 à hauteur de 25 milliards. En 10 ans de temps, même un peu plus, euh, l'état enfin pardon Dexia a réussi à apurer 3 milliards L'État a renouvelé sa garantie euh, l'année dernière pour 22 milliards. Donc aujourd'hui, euh, si jamais vous avez euh, une récession, une grosse crise qui vous tombe sur le coin de la gueule, avant même de devoir gérer euh, les, les nouveaux Dexia et, euh, et ceux qui auront fait n'importe quoi et qui vont boire le bouillon en premier, vous n'avez même pas commencé en fait à nettoyer les anciens. C'est important, c'est bien, ça apprend plein de choses, le hors-bilan. Je sais même, est-ce que vous vous souvenez encore seulement précisément de la faillite de Dexia Vous pensiez que c'était fini Mais non Vous avez encore 90% de Dexia à, à, à refinancer, c'est toujours pas fait, c'est sous le tapis donc vous avez Dexia, vous avez la banque publique d'investissement, vous avez une garantie énorme qui est donnée à la banque publique d'investissement, et donc ces gens-là investissent à tour de bras n'importe comment. J'aime pas du tout la BPI, hein. Ils sont quand, quand les énarques se mettent à faire du capital risque, c'est avec votre argent en fait. Euh, Qu'est-ce que vous avez encore euh, Vous avez tout un tas de choses, la banque, ça c'est ça, Dexia. Bref, vous avez compris, c'est de hors-bilan conditionnel, si jamais il y a un truc qui va pas, on paye. Mais du coup, comme on ne sait pas si ça va arriver ou pas, bien évidemment, c'est difficile à comptabiliser dans le bilan. Euh, alors, bien évidemment, quand vous, avez, euh, quand vous avez des sommes aussi considérables de hors-bilan conditionnel, c'est pas mal d'en provisionner un peu euh, et, euh, et, et d'avoir un peu de marge et de quand même provisionner vous dire qu'il y a une partie des engagements qui vont pas être tenus et que vous avez intérêt ah le problème c'est que si vous commencez à faire ça bah, vous avez tout qui saute bon c'est comme ça bref hein, je suis pas là euh, je suis pas là pour leur dire ce quoi, quoi faire hein. je suis juste en train de remarquer que aujourd'hui vous avez des engagements conditionnels euh, qui euh, ne sont pas, il euh, n'y a pas d'abondement d'une caisse pour le gérer le au cas où, en sachant que statistiquement parlant, euh, le au cas où a une forme de certitude en fait, que ce soit euh, soit en nombre de défauts, soit dans le temps, parce que bien évidemment, on peut comprendre assez facilement que euh, les engagés que les des défauts par-ci par-là puissent tous être gérés individuellement. Et ces trucs là, comme dirait notre bon vieux Jacques, les emmerdes, ça vole en escadrille, hein ils arrivent pas chacun leur tour. Et c'est là où quand on vous fait cette liste à l'après-vert. Je vous mets le lien d'ailleurs là-dessous, des comptes des des, du, des des comptes généraux de l'État en page 5 pour ce 2021. Vous avez cette liste des engagements en bilan. et Vous allez voir, c'est très rigolo, vous avez plein de trucs, vous avez. Vous avez le plan. Euh, le, le, le plan de France euh, très haut débit, le truc de Hollande pour mettre de la fibre absolument partout. Vous croyez il l'avait financé Non, il l'a pas financé. C'est tous les ans, on dit, ah ben bah, cette année, il faut payer tant. Vous avez un nombre de trucs comme ça euh, Bref. Ah, bah ça d'ailleurs, c'est plus conditionnel. Là, on arrive à la deuxième partie du hors-bilan qui est celle qu'on comprend moins bien. Euh, qui est euh, la dette, la, le hors-bilan irrévocable. Celui-là, on est sûr de le payer. Simplement, on sait pas trop le calculer. L'exemple que j'aime beaucoup prendre dans ces cas-là, c'est le démantèlement du, de notre porte-avions. Le jour où il faut démanteler le char de Gaulle, un petit bébé qui fait 42 000 tonnes, euh, en 2040, à deux ans près, je sais pas combien de temps, il va devoir partir à la retraite, bah, il va bien falloir en faire quelque chose. Ça va coûter un petit peu. Combien C'est extrêmement difficile de le savoir. Si vous regardez, je crois que c'est le Foch ou le Clémenceau, non, je crois, attendez, euh, où est-ce que j'avais ça C'est le Foch ou le Clemenceau Ça, c'est absolument magique. Le Clemenceau. Le démantèlement du Clemenceau, c'est un truc qui était magique. Il devait être démantelé euh, en Espagne. L'Espagne n'en a pas voulu. On l'a envoyé en Inde. Il est arrivé jusque euh, il est arrivé jusque là-bas. Il, a, il est, On, on l'a convoyé jusqu'en Inde. Finalement, l'Inde a dit « Ah non, non, on n'en veut pas. Il y a trop d'amiante dans votre truc. Euh, on n'est pas votre poubelle. » Il est reparti. Euh en traversant euh, Suez à chaque fois, hein, les gars. Donc euh, vous avez des, des, des voyages à 5 millions dans un sens, 5 millions dans l'autre sens. Euh, et il a fini par arriver euh, au Royaume-Uni, finalement c'est le Royaume-Uni qui a démantelé le Clémenceau, et c'était un navire conventionnel, c'était pas un navire nucléaire. Combien ça a coûté ce truc-là Je vous dis, les simples voyages, ça se coûte, en, en, on doit arriver probablement à 10 millions d'euros de voyage, euh, plus même. Euh, donc vous, en tout sur le démantèlement, vous en avez pour quelques centaines de millions d'euros. Bon, bah, ces choses-là dans une entreprise privée, bah, vous abondez un fond. Et puis petit à petit, vous euh, vous, vous évaluez euh, bah, combien ça va vous coûter. Et puis vous, vous mettez de l'argent de côté. Une entreprise privée fait ça. Nous, on le fait pas. C'est comme ça. Euh, donc c'est ça. Mais bon, ça c'est l'exemple que j'aime bien prendre qui est rigolo. Mais en vrai, le très très gros. Euh, la très très grosse partie du hors-bilan irrévocable, ce sont les retraites de nos fonctionnaires et euh, les régimes spéciaux. Très important les régimes spéciaux parce que c'est pas beaucoup de monde, mais ça nous coûte une fortune. Franchement, la SNCF et la RATP, euh, les régimes spéciaux sont une honte. Franchement, c'est une honte le fric que ça nous coûte. Euh, le, le, le, vous avez là des dizaines de milliards pour pas beaucoup de monde euh, que plusieurs dizaines des centaines de milliards. <rire> Pardon, j'ai pas été revoir le chiffre en détail mais c'est c'est honteux euh, les, les, les, les les vraiment le, le, les, les retraites des, des cheminots et de la RATP. je suis désolé hein, j'ai rien sinon euh, particulier. La SNCF a été une très belle entreprise à un moment donné mais là euh, vous avez le pire des deux mondes hein, vous avez c'est vraiment je, je me fais beaucoup de soucis pour la SNCF. Bref, peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Euh, le et vous avez donc les, les, les, les dettes, les engagements pour les retraites des fonctionnaires. Alors ça, euh, bah pareil, vous êtes sûr que vous avez à le payer, mais vous savez pas tellement combien ça va vous coûter. Disons-le autrement. Et ça, c'est un truc qui est important, parce que c'est là où on, on dérape complètement, et où les gens perdent la mesure et la compréhension du hors-bilan. Parce que le hors-bilan euh, des retraites, en notionnel, vous avez 3000 milliards, d'euros. C'est massif. Pardon, j'ai oublié de dire. En tout, vous avez 5000 milliards de notionnels, sur leur bilan. En sachant qu'on en avait 3500 en 2017. et que en 2011, on devait être à 1000. Alors, c'est pas qu'on les a, il y en a une partie qu'on a construite, comme les PGE, qu'on a rajouté. Il y a une partie qu'on a simplement découverte. C'est-à-dire que, ah, oh, tiens, tiens, on va rajouter ça. Ah, oh, tu en avais pas vu, on avait ça aussi. Donc, vous avez plein de choses qui reviennent petit à petit, parce que, bah, si quand même, il y a un moment, ça commence à faire tâche, euh, mais donc, vous avez sur ces 5 000 milliards, vous avez 3 000 de retraites, c'est beaucoup. Mais attention, parce que euh, vous allez me dire, mais attendez, les retraites, on sait quand même combien, va, combien elles vont nous coûter. Ben non, parce que pareil, les retraites, vous avez des points de retraite qui sont indexés sur l'inflation. Euh, donc, euh, vous avez ça. Et euh, surtout, euh, vous avez la différence, euh, en fait, le problème des retraites, le, le, le fait que l'État ne provisionne pas les retraites de ses fonctionnaires. Le problème, c'est pas qu'ils les provisionnent pas. Le problème, c'est que vous avez un nombre de fonctionnaires à un certain temps euh, qui euh, qui va partir à la retraite. Et si vous n'avez pas autant de fonctionnaires au moment où ils sont à la retraite, bah forcément, euh, tout d'un coup, euh, vous avez un énorme trou parce que ce, la répartition marche plus, parce que vous n'avez plus assez d'actifs pour payer ceux qui sont en, en retraite. Euh, et donc le, le, le problème, c'est la ce différentiel. différentielle. Donc, c'est pas, c'est pour le dire plus précisément, euh, le, le, le problème des retraites des fonctionnaires, c'est le différentiel entre euh, les euh, entre les engagements qu'on prend aujourd'hui pour les retraités demain et ce qui sera versé demain, effectivement et c'est ce différentiel là qui est un problématique, c'est pas les 3000 milliards qui est un problématique. C'est euh c'est c'est le différentiel et ça, tu voyez, ça ça dépend euh ça dépend d'un taux, attendez, comment ils appellent ça déjà Euh parce que euh, t -t -t -t -t -t taux de taux d'actualisation pardon, ça dépend d'un du, taux d'actualisation qui dépend énormément de l'inflation et en l'occurrence, euh, ce taux euh et l'inflation est plutôt favorable euh à l'État. Parce que bah, quand vous avez de l'inflation, euh, même si euh, vous avez des points et que le, vous, vous, les retraites ne sont jamais réévaluées au même titre que, au, aussi vite que l'inflation, et du coup, euh, bah, ça, ça appauvrit les retraités de la SNCF et ça facilite la tâche de l'État. Encore une fois, avec les retraites, c'est massif sur les retraites. Hein. Les retraites des fonctionnaires, l'État a carrément intérêt à l'inflation. Vous avez un petit un petit article de BFM qui est passé, c'est encore Jean-Philippe Tanguy qui l'a fait passer, pour dire que la France était le pays où le pouvoir d'achat avait le plus diminué sur le premier trimestre 2022. Parce que bah, oui, on avait moins d'inflation que dans les, pays les autres pays européens, mais on a moins d'augmentation de revenus aussi et que c'est vaguement compensé par des chèques à droite à gauche, mais là où nos voisins euh, ben, ont encore des mécanismes qui fonctionnent mieux, qui protègent, euh, qui protègent les, les, les, les salariés, qui protègent leur population d'un choc, euh, ben, nous, on, on a cassé cette protection, et, et qu'aujourd'hui, on, on, on cache vaguement la misère avec des chèques, mais en vrai, même si on a moins d'inflation, on s'appauvrit plus vite que les Allemands et que ceux d'à côté, parce que les salaires ne suivent pas. C'est important, ça. Ben oui, donc dans ces cas-là, l'inflation, ben l'État les, les, les, les, les, est carrément gagnant pour tous ces, ces fonctionnaires euh, qui vont avoir des retraites plus difficiles, euh, mais ce sera plus facile à payer par l'État. Voilà. Euh, et ça, c'est un truc... Il euh, n'y a pas que la France dans ce cas-là. Il hein, y a beaucoup de pays européens qui ont le même problème de financement des, des retraites, notamment l'Allemagne, notamment la Belgique, l'Irlande. Euh, mais... Euh, euh, on est on est à un niveau particulièrement indécent parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires parce qu'on a les régimes spéciaux et parce qu'on fait du hors bilan absolument tout le temps pour tout et n'importe quoi c'est quand même absolument dingue euh, c'est quand même absolument dingue un truc comme un plan de financement du très haut débit en France ne soit pas financé. C'est-à-dire que là, et là, le, le, le pauvre Emmanuel Macron, il peut rien, on lui, on lui présente la facture chaque année en disant « bah tenez, c'est temps ». Alors bien sûr, il pouvait pas prévoir au départ, il se disait « moi je sais pas combien ça va coûter, tu parles, tu sais très bien combien ça va coûter ». Je crois, je crois que c'est un plan à 20 milliards d'ailleurs, J'ai pas été vérifier, mais je crois que c'est ça. Sauf qu'il savait pas combien ça allait être chaque année, parce que ça allait dépendre de la vitesse d'installation des, euh, des opérateurs. Bah ouais, d'accord, <rire> c'est abusé mais bref, ce qui, est, ce qui est important pour revenir sur euh, sur, ce, ce, sur les retraites, c'est que vous avez un notionnel, mais ce notionnel euh, n'est pas le chiffre. C'est-à-dire quand vous vous dites que vous avez 3 000 milliards euh, de notionnels pour les retraites des fonctionnaires et les régimes spéciaux, euh, c'est pas 3 000, Il faut pas les comparer à la dette. Il faut pas les comparer euh, à, à au bah, à peu près, on va pas tarder euh, à arriver à 3 000 milliards de dette publique. Il faut pas simplement les rajouter comme ça. Le, euh, parce que il faut, un, il faut regarder il faut regarder les taux d'actualisation, il faut regarder combien, quel est le différentiel entre, euh, combien est-ce que sur les, les 50 prochaines années, ou 80 prochaines années, ouais, 50 c'était pas mal, euh, on va avoir comme ressources, euh, et il faut les retrancher de ces 3 000 milliards. Et quand vous faites le calcul, euh, un peu à la louche, il s'agit pas d'être précis, il s'agit d'avoir des ordres de grandeur, de... Est-ce que l'État est véritablement susceptible, dans le temps long, de décaisser Vous n'êtes pas à 5 000 milliards qui vont être décaissés, mais raisonnablement, en dehors d'un choc extrêmement violent type 1929, en dehors de ça... Hein. Vous, vous pouvez raisonnablement penser que euh, ça va vous coûter 1 milliards qui vont effectivement être décaissés sur ces 5 milliards en partie euh, conditionnelle et en euh, autre partie euh, difficile à calculer parce que euh, ça dépend d'un notionnel de, et d'un taux d'actualisation. Donc, vous avez 5 milliards de lignes d'écriture euh, dans le hors bilan de l'État, mais sur ces 5 milliards, en gros, vous risquez d'en avoir 1500 qui vont se matérialiser à un moment ou à un autre. Et puis si vous avez un choc, bah après, faut, faut, pas, faut pas rêver non plus. Hein. C'est-à-dire que si vous avez. Euh, déjà, si cela se matérialise un peu brutalement, si, si les 5000 milliards se matérialisent à un moment, il n'y a plus d'État, en fait, il n'y a plus personne. <rire> Mais bref, le. Et le pire. Et le pire dans ce truc-là.. Le pire dans ce truc-là, c'est que, euh, donc moi je vous enregistre cette vidéo du hors-bilan de l'État, avec donc la partie conditionnelle, la partie irrévocable, mais qu'on a du mal à calculer, mais ça, c'est pas le, le, le, le, les comptables publics ne n'enregistrent pas les surcharges de dettes indexées dans ce hors-bilan, parce que c'est irrévocable, euh, mais on sait très bien combien ça coûte, euh, les, les surcharges à échéance, les 15 milliards pour 2022, ils sont là, ils sont inscrits, euh, et ils sont pas conditionnels. On sait qu'on va les payer. On sait quand on va les payer très précisément. On va en payer un peu en 2023, en 2024, jusqu'en 2030. Euh, et, euh, et on sait exactement. Donc, vous avez vous êtes, vous êtes avez pas le droit de le mettre dans du hors-bilan. Parce que pour pouvoir mettre une ligne hors-bilan, soit vous savez pas le calculer, soit vous savez pas si vous allez le payer. Et là, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Donc, n'oubliez pas qu'en plus du bilan, en plus du hors-bilan, vous avez encore des limbes. Alors voilà, là, vous avez... 42 milliards qui sont dans les limbes, qu'on qu qu inscrit quelque part et qu'on efface tout de suite après. C'est le pire du pire, ça, parce que vous croyez que vous avez payé, mais en fait vous n'avez pas payé, et vous n'êtes même pas au courant que vous n'avez pas payé. C'est vraiment c'est ignoble à cause de ça. Mais euh, on va encore faire deux choses, puis après je vais arrêter cette vidéo. On va regarder un peu ce qu'il y a d'autres qu'on n'a pas regardé. Donc les prêts garantis par l'État, tout ça c'est du hors-bilan. Dexia, c'est du hors-bilan. Garantie des dépôts, on a parlé. mécanisme européen de stabilité, Retraite des fonctionnaires, régime spéciaux, démantèlement du char de Gaulle, garantie de la Banque publique d'investissement, la fameuse BPI. Le plan France très haut débit, on a oublié de financer, on en a parlé. Ah J'avais oublié ça On a oublié de financer les surcoûts qui résultent des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. Tout, notre, tout ce pan de notre politique écologique n'est pas financé. Qu'on soit bien clair, si, vous, si on faisait ça un tout petit peu sérieusement... Vous n'avez pas le droit de mettre ça hors bilan. Parce que vous savez combien vous voulez installer de laine, vous savez combien vous voulez faire, même si vous savez pas précisément. Vous savez quand même assez bien, et puis dans le temps long, vous, vous savez encore mieux. Euh, ça ne devrait pas, c'est de la mal pratique de, de mettre en hors-bilan vos surcoûts, ce qu'on appelle le, le, le, service, le service public de l'énergie. service public de l'énergie, ça ne devrait pas être du hors-bilan. On retrouve aussi les garanties aux banques de développement, ça c'est un autre truc, il faudrait qu'on en parle, mais on peut pas parler de tout. Les investissements d'avenir, les investissements d'avenir sont hors-bilan. Mais il, en a, il a fait que ça, Hollande, hein, il a fait que du hors-bilan. Euh, bon, Macron est pas mieux non plus. Le plan de relance européen. Le plan de relance européen, est en hors bilan, vous imaginez ça C'est. Encore une fois, je... allez vérifier, c'est dedans, c'est dans les... c'est D'ailleurs, c'est un truc, pardon. C'est bien d'aller lire les comptes généraux de l'État, c'est compliqué, le document fait 150 pages, mais c'est bien de, de regarder un petit peu, de, de, de, une fois de temps en temps, de, de, de se plonger un peu. Bah, vous n'allez pas tout lire, vous n'allez pas tout regarder. Moi, par exemple, euh, je, je m'intéresse uniquement au hors bilan, je ne vous ai pas été regarder tout le bilan derrière, mais c'est instructif, c'est bien d'y aller. Et puis après, qu'est-ce que j'avais Et puis les déficits reportables de l'impôt sur les sociétés, vous avez ça, vous avez tout aussi un tas, tas d'engagements euh, sociaux. Euh, de, euh, vous avez tout un tas d'engagements sociaux que j'ai pas mis là euh, mais bref, voilà, c'est une liste à la vert pas possible et euh, donc d'engagement euh, conditionnel et irrévocable mais qu'on a du mal à calculer et qu'on sait très bien calculer mais oh, on fait comme si on n'y arrivait pas parce que ça nous arrange bien et le problème de renvoyer autant de choses en hors-bilan comme ça en flux, 5000 milliards, pouf, 1500 milliards euh, qu'il va falloir ajouter Soit dit en passant, hein, si des gens viennent vous dire « Oh là là, on est trop endetté euh, Ça veut dire quoi, on est trop endettés, vous venez On vient de multiplier la dette par deux, là, à peu de choses près Non, alors ça dépend par quoi hein, 1500 milliards, on vient d'augmenter la dette de 50% comme ça, en un claquement de doigts euh, Si votre pays il fonctionne toujours, hein, euh, c'est en sachant que le problème... Et ça, c'est très, très, très important. On est en train de s'en rendre compte aujourd'hui. Le, le problème d'avoir cet entêtement absolument massif, et y compris cet engagement, c'est pas qui sera payé demain, euh, c'est qu'il est payé aujourd'hui par des transferts de richesse. En fait, il faut jamais oublier qu'on vit dans un système dans lequel euh, la dette, c'est de la monnaie. À chaque fois, où, à chaque fois que, que l'État s'engage et que du coup, il permet à un organisme public ou privé de lever de la dette et donc de créer de la monnaie, il crée de l'inflation de l'inflation financière éventuellement, mais aussi de l'inflation économique, et que euh, tous ces engagements-là, oui, ça pèse un peu sur l'avenir. Ça pèse directement aujourd'hui. Ça, ça crée des dysfonctionnements massifs entre tous ceux qui touchent cet argent et ceux qui ne touchent pas. C'est très important ça. C'est que le, le, j'aime bien citer euh, ce livre. J'ai encore oublié son nom, le pauvre de euh, quelqu'un. Tant pis, nos enfants paieront. Non, c'est pas vrai. La dette. C'est pas nos enfants perrons, c'est aujourd'hui directement, c'est une construction absolument fictive, enfin pas fictive, une construction qui n'a absolument aucune justification d'inégalité entre ceux qui touchent, ceux qui sont le plus près du robinet de la dette et ceux qui en sont le plus éloignés. Et ça, euh, bah, c'est non seulement euh, c'est un truc qui est vicieux, mais en plus de ça, euh, ceux qui sont les plus proches du robinet de la dette, c'est généralement pas ceux qui en ont le plus besoin. Donc on parle beaucoup euh, de réduction des inégalités. Paradoxalement créer de la dette, euh, ça a plutôt tendance à augmenter les inégalités. C'est bizarre, je sais, mais de mon point de vue à moi, en tout cas, euh, le, le, les dettes que l'État euh, va, va, va souscrire pour sa politique sociale, en fait, c'est pas, pas, peu de choses par rapport à, à l'endettement ultra-massif qui euh, crée énormément euh, d'inégalités. Bref, je referme cette, cette, cette parenthèse. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, le problème de ce hors-bilan, c'est que vous, avez, vous mettez là-dedans tout un tas de trucs dont vous savez pas comment ils vont réagir et dont vous savez pas quel levier de démultiplicateur euh, ils vont euh, générer en cas de crise. C'est-à-dire que vous avez toutes ces choses dans le hors-bilan qui volent un peu. C est, c est, c est, ça veut dire quoi, 22 milliards pour Dexia euh, euh, ça veut dire quoi toutes ces choses-là Ça veut dire que si vous avez une grosse récession, une grosse crise, ben vous, allez avoir devoir de, vous allez devoir tout d'un coup payer toutes ces choses-là, et alors que vous pensiez qu'éventuellement vous pourriez euh, naviguer votre crise à cause de ces engagements hors bilan qui ne sont ils sont notés un peu sur un comptable, ben voilà tout ce qu'on a, mais euh, qui ne sont pas pris en compte budgétairement, qui ne sont pas pris en compte financièrement. Absolument pas, mais pas du tout. Ça veut dire que, bah, éventuellement, le jour où ça pète, vous allez avoir un double effet qui se coule, qui fait que vous n'allez pas réussir à passer au travers, parce que bah, vous l'avez laissé hors bilan, vous l'avez pas provisionné, vous l'avez pas travaillé, vous n'avez pas été sérieux, et du coup, quand ça vous pète à la gueule, au lieu d'avoir un truc que vous arrivez à gérer, vous avez un truc qui vous détruit. C'est ça le risque, en fait. C'est que euh, ce hors-bilan est vicieux, c'est-à-dire qu'il pèse pas cher quand tout va bien et il pèse très très très très cher quand tout va mal. Vous avez quelque chose de cyclique, vous n'avez pas quelque chose de contracyclique qui permet d'atténuer les cycles, vous avez un truc qui exagère les cycles. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Du tout. C'est une espèce de bombe à retardement qui gonfle qui gonfle chaque année et qui menace d'exploser encore plus durement. Alors vous allez me dire, en, en 2020, euh, ça n'a pas explosé Non euh, tant mieux. Maintenant, on a rajouté encore. Et vous avez encore ces PGE qui viennent peser un, un, faire peser un nouveau risque. Fait que si vous avez une récession l'année prochaine ou dans deux ans. merde, il y a ces PGE, il faut, ah, il va falloir éventuellement payer. Ah, puis il y a encore ça. Puis il y a plus encore ça. Bon, c'est pas grave, on va augmenter la dette. Ah, mais non, parce que maintenant, il y a l'inflation. Et du coup, comme il y a de l'inflation, bah, tout ça est en train de... Tout le monde est mécontent, tout le monde... Alors que tu es en train de faire plein de trucs, tout le monde... Alors que tu fais plein de chèques dans tous les sens, les gens, en fait, vivent moins bien, les gens s'appauvrissent. Et du coup, tu arrives dans un truc qui est totalement ingérable. Et, Et ça, c'est que le fait d'avoir gonflé ce hors bilan, disant, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, là, on arrive à un stade où... Bah... C'est fragile, c'est très fragile, c'est très gros, et ça fait partie, encore une fois, des éléments démultiplicateurs auxquels il faut faire attention. Et c'est ça, à mon avis, le plus grave dans le hors bilan, au-delà de la taille, c'est que, que ce poids mort qui est énorme agit comme un bras de levier. Quand tout va mal, c'est un bras de levier, quand tout va mal, ça augmente d'autant plus l'ampleur de votre crise. Voilà. Ça veut pas dire. Euh, c'est un peu c'est un peu le roi inus cette affaire-là. Euh, c'est pénible de se dire bon bah, les gars euh, en fait euh, il faudrait peut-être s'y faire à la fin de la récré et accepter qu'on est un état effectivement en faillite tout mettre par à plat faire un grand jubilé euh, prendre les décisions qui font mal maintenant euh, taxer euh, la, la richesse c'est Bruno Bertes qui a envoyé un, un article extrêmement euh, important un truc passionnant pour dire que vous avez beaucoup de capital fictif qui a été créé, notamment à partir de ces endettements, et vous avez des gens qui en ont énormément profité, et que bah, faudrait peut-être commencer par taxer ces gens-là, euh, et que c'est un truc, euh, avec les, les, les normes internationales, euh, non, c'est aujourd'hui le, le, le, le grand capital financiarisé n'est pas taxé. C'est pas Bernard Arnault qui est taxé, hein, euh, c'est vous <rire> Et, et s'il est, est taxé, c'est ses revenus, c'est pas son capital. Euh, donc c'est très important, ça. Euh, c'est très important, ces choses-là. C'est-à-dire que, que vous avez cette espèce de gros nuage noir qui est au-dessus de votre tête, euh, c'est pas plaisant, mais euh, ben, au moins il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'au moins il faut sortir son parapluie, déjà il faut le reconnaître, et, faut, et, et, et on a beaucoup plus de choses à gagner en reconnaissant la merde qu'on a au-dessus de nos têtes, qu'en le niant un peu plus et en continuant à le faire gonfler, et à se retrouver finalement en short et en sandales un jour d'orage. Bon, on peut pas forcer l'État à le reconnaître, on peut l'y aider un petit peu. C'est le but de cette vidéo. Et vous, vous pouvez euh, bah, vous pouvez vous, euh, vous pouvez vous, vous vous protéger. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que l'immobilier, en ce moment, est en train de retrouver un rôle de rempart contre l'inflation, parce que l'inflation ne va pas s'arrêter. Encore une fois, l'État y a intérêt, y compris dans la gestion de ce hors-bilan bizarroïde, et y compris pour tout un tas d'autres raisons. Euh, et donc, vous pouvez vous protéger avec de l'immobilier ciblé, avec de l'or, avec de l'argent, euh, métal, bien évidemment. Euh, vous pouvez faire pas mal de choses quand même, hein. Euh, c'est pour ça. Euh, donc pareil, je vous mets tout ça en description. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, comme d'habitude. Allez consulter l'article, euh, pareil, parce que c'est des choses qui sont pas forcément très faciles. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.